tout le monde, les petits j'espère que vous avez bien suivi, vous allez voir une game riche en apprentissage avec Cariel, une game qui je l'espère va un petit peu euh, balayer vos idées reçues sur euh, Battlegrounds, sur la construction d'une game, la construction d'une compo, une composition sur Battlegrounds, euh, je vais prendre un petit peu l'image d'une maison finalement, euh, je ne sais pas si je la prends dans cette vidéo ou c'est dans une autre, mais finalement quand on pense à une maison, on pense à la piscine, on pense à la cuisine, on pense au salon avec la grosse télé, je ne sais pas, bref, en tout cas, on, une, une maison <rire> Une maison presque de rêve Bref Mais en fait Une maison c'est quoi C'est avant tout Des fondations Et ça part d'une base Qui est crade euh, Les fondations Bon il y a des orties Des machins On est obligé de passer Le tractopelle machin Faire euh, des couches de, de béton Etc Bref Mais en fait Battleground c'est un peu ça Quand on pense par exemple à une compo naga On va penser à Orgozoa à Atissa à ce genre de cartes Quand on pense à une compo mecha On va penser à Casseroméga baron On va penser à Je sais pas Grésobot Avec plein de Ou double Grésobot avec double mécaro au module, etc. Mais en fait, il faut bien une base pour pouvoir démarrer ce genre de compo. Mais ça marche avec tout. Hein. Ça marche avec bête. Quand on pense à bête, on va penser à, je sais pas, à une mame adorée avec plein de setups, etc. Mais en fait, il faut d'abord tempo. Et parfois, la tempo suffit à elle-même, alors. Parfois, elle ne, suffit, elle ne suffit pas, pardon, à faire top 1, mais souvent, oui. Et en fait, dans cette game, vous allez voir la triple tempo. Il y a de la tempo avec le pouvoir, il y a de la tempo avec, on va dire, la compo, qui est naturellement une compo de tempo, et il y a de la compo avec la quête. Et finalement, même avec, on va dire... De la tempo, de la tempo, de la tempo. On pourrait dire, mais fichou, là, par rapport à tes équilibres que tu nous mets souvent en avant, il manque un petit peu de la construction. Mais on est dans une méta où on n'est plus forcément obligé de faire notre double, notre triple. On va chercher une taverne 25, ta 26. Ah, j'ai raté. Bon, bah, va falloir tenir. Ah, j'ai réussi. Je vais pouvoir construire des choses. Non, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus technique, cette méta. Donc voilà, n'ayez pas peur de faire parfois un peu trop de tempo qui finalement va vous aider. Et voilà, il faut pas vouloir viser trop, euh, trop rapidement. Du moins, pas trop, mais trop rapidement des compos euh, clés voilà, il faut compoter dans un premier temps Et ensuite, soit vous trouvez votre carte Et là, c'est un plus Soit vous ne trouvez pas votre carte Et de toute façon, vous avez déjà fait de la tempo Donc vous n'êtes pas en PLS absolu Et vous ne euh, faites pas le fameux Turbo Top 8, Turbo Top 7 Finalement, qui est quand même euh, Normalement, qui doit s'éviter au, au, au maximum Normalement, Turbo Top 7, Turbo Top 8 C'est surtout de notre faute Plus que de la faute de Bob Et ça, il faut quand même euh, le, le savoir Et le, euh, le reconnaître Bref, j'espère que cette vidéo euh, va vous plaire Qu'elle va vous aider à progresser euh, il reste encore deux semaines pour HelloFresh, pour euh, l'offre que je vous propose à chaque fois sous les vidéos, qui est hyper, hyper, hyper intéressante. Hein. Euh, je ne cesse de le rappeler, mais c'est vraiment parce que vous allez faire des économies, sincèrement, si vous passez par, euh, par le petit lien, juste en termes de produits bruts. Euh, bah, en fait vous payez moins cher que si vous allez faire les courses chez Auchan Aldi, euh, Carrefour et autres donc vraiment je vous invite en tout cas durant les trois premières semaines alors après vous désinstallez du, euh, vous arrêtez le, votre abonnement mais franchement le, je, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, à voir la, la réduction qu'elle propose il y a un lien dans les commentaires et la de la description pardon de la vidéo euh, pour HelloFresh. et euh, franchement c'est hyper, hyper hyper intéressant moi tous mes amis tous les gens autour de moi ils ont pris l'offre sans forcément que j'en fasse des tonnes pour leur vendre alors que d'habitude quand je fais des placements de produits euh, ils disent non non je veux pas de ton truc. <rire> Bref, sur ce, bon visionnage. J'ai à dire, ou Ariel ou Eudora Je pense qu'Ariel avec Mecha-Uran, mais s'il n'y a pas ces races là, je pense que je prends Eudora. Je pense que Dora est un tout petit peu meilleur. Vos adversaires. Au combat. Non c'est pas décevant Eudora Déjà tu vas chercher la taverne 6 avec Eudora Pas la taverne 25 Bon tu dois le savoir mais je le dis quand même Bartoni <rire> un œil de Bartoni Non, oh, Dora c'est... En vrai c'est ok, hein c'est 50% meilleur. Ouais, C'est pas un top tiers mais... Bah non, la quête est pas très compliquée, Dora elle a 8 d'armure. Ah. Il faut pas up quand on nous propose cela. Hop, 8, 5 plus 1. Ou en classique. Je pense qu'il faut hop dans ce spot mais sans conviction. Est-ce que vous avez une chance de l'emporter? Je serais resté un pour micro et tout. Content de vous Est-ce que tout se passe bien? évident. On va un golem des moissons. On voit un défenseur robuste, peut-être plus. si hein. on en a pas besoin parce qu'au prochain tour on va euh, pouvoir souvent du moins. ça et ça non c'est 5 plus 1 je crois ouais je crois Continuez comme ça Les rôles. Les rôles pour le menu plaisir. Pas mal ça et ça. Ça a des curves totalement. c'est nice strong. Hein. Ça, c'est tellement long. Je crois que c'est mini -sbire, surtout en urane mecha. Par contre... Est-ce qu'il faut pas faire ça et ça Ah oh, mais lui il a up. Hein. Euh, genre ça ou ça, ça et ça. Ah juste up pouvoir. Ah, c'est juste que ça va être un peu long, mais... En fait on décale d'un tour. Voilà, on est à 1, 2, 3. Après en taverne 3 il y a menace réplicante qui va vite. Le problème c'est que ça me décurve trop, ça veut dire que je, je rentre pas le pouvoir non plus au prochain tour. Alors, je pense qu'il faut qu'on aille dans la. Dans la 3 pour fondeur de gemmes, pour essayer de choper des trucs cool. On a pas beaucoup de rolls hein. On a à voir même pas de rôle. Après si on roll pas c'est pas bien grave parce que au moins ça active ça. Genre on peut juste acheter des cartes pour ça quoi. Mais bon. En tête, c'est dans la poche. sur 20. pas moyen en philo. De à vous proposer. Ça et ça, les pouvoirs. Pouvoir sur pipe ou pouvoir sur héroïne? Sur pipe, hein. Ah, c'est ce ah, 4 pardon. Je peur de rien, sauf des Bien fait de vérifier. J'ai pas joué depuis son up. Ah enfin, non depuis le, les quêtes. Si je l'ai joué depuis son up, mais pas depuis les quêtes. Mecke. Qu oui, que... Bon. Là par contre on a un roll au prochain tour. Je pense que si je jouais pas cette quête, j'aurais un roll. Mais bon. L'idée c'est quand même d'acheter un max de créa. Bon pipe, c'est quand même une bonne carte, hein, franchement. C'est dans la. Ah, Pip c'est facile à tripler Là il est devant le coquin 6 sur 20 Ça monte ça monte Bientôt la moyenne Les efforts payent Les efforts payent <rire> C'est de vite se remettre en selle. J'aurais choisi le même. Restez là que je vous attrape et écoutez-moi. Il faudra eux pas m'en donner. Il faudra trouver Fender aussi. Si Bob, tu m'entends. Ou bon alors la petite 1-4. Un 4 serait cool là avec les les robustes encore un peu loin on devrait avoir la moyenne sur ce tour j'imagine quoique pas forcément Continuez comme ça oh, ça c'était sûr oh La moyenne, 10 sur 20, ça monte, ça monte, plus que 10. Ouh <rire> Incroyable. Hein bon Continuez sur votre lancée. Franchement, j'ai envie de rester taverne 3, je crois. Ouais. Ok, ça je prends. Une de ça je prends. On va virer la pipe, je crois. Ou alors sur ce tour, on reste comme ça Non, on dirait pipe. Après pipe, on peut le trip, mais... Il y a le robuste, je pense pas. L'idée c'est vraiment d'arriver à un triple. D'arriver à ça surtout. Je pense qu'on a. Il n'y a pas trop d'intérêt d'aller en 4. Après évidemment en 4 il y a des cartes cool. Mais en vrai les cartes de création. Il y a des cartes de création qui ne m'intéressent pas. Genre j'ai pas envie de jouer avec Peggy, avec Mecha Tank et tout. Je pense que j'ai vraiment envie de rester sur quelque chose de très conservateur. A la fois avec le pouvoir, à la fois avec la, la quête. Faut tenir en fait. Hein. Ah, flûte. Ah, flûte ça. Flûte, flûte, flûte. Bon, 15. Donc voilà au prochain tour. Normalement. Là par contre on peut quand même up. Je pense, continuez sur votre lancée. On dit à la place de ça. C'est dommage, hein, ça change tout en vrai. C'est pas, pas de pot. Hein. Bon, en ta 24, on joue les ennuyaux. En ta 24, on joue euh, les engins de guerre. C'est même pas sûr. On joue les trembletaires. Moi, je peux pas enlever ça, sinon je me retrouve avec 6 ah, créa. Dur là le manque de boubou sur ça. Pff, oh là, là Très très dur. Bon, en tout cas, on a la quête au prochain tour, c'est sûr. Le truc c'est qu'on risque de jouer à 25 lives quoi. Bon ça va. Ah, zut. Bon on a la quête. On prend pas tant. Ça c'est quand même une bonne nouvelle. Ben même une chance d'égalité. Ah, maintenant on a plus 9, plus 9. Allez, rien. Ça arrive, même au meilleur. Il y a ça pour un boubou. Mais... Je crois que ce soit très intéressant. C'est intéressant. Vous permettra d'en fusionner trois. <rire> La chance est de mon côté. Restez là que je vous attrape Pas que ça aille sur les SA mais bon. Bon c'est ok. Ok. Bon là il y en a un peu de scale maintenant, c'est cool. Puis on commence le scaling euh, pas trop trop bas en PV. ça ça va, nice, ok, survie, vous vous débrouillez bien. bon ça c'est cool. Oh, super ça. Restez un instant et écoutez-moi. Oh, super ça. sur les petits loups c'est là où c'est pas évident que je veux un deuxième déflecto Je ne crois pas Après je pourrais up pouvoir garder ce déflecto L'idée c'est de trouver un ennuyo voilà le Comment on améliore ce bazar reste au bot ouais, peut être pas mal Ouais je vais pas le prendre lui. Je pense que vous avez une chance de ouais sympa là il y a vraiment double stat. Hein. pas très énervé comme board. Ok. Ok. On bah va up ici. On va prendre ça. On peut le garder en main je pense. Si on n'achetait rien on aurait pu faire pouvoir, up, pouvoir. Alors on va juste faire ça, pouvoir, ça plus Bon, c'est gros, hein. Ça, c'est gros. Euh, c'est assez gros. Ça me plaît, ça me plaît. Bon, j'attends, on va re up je pense. Après, franchement, le au Bot, il est dur à caler, mais... Ça c'est sûrement des trucs qui peuvent virer à un moment donné. Voir lui... En vrai, Fender, il peut, il peut partir parce que je ne joue pas vraiment basé sur... Je joue pas spécialement un, un archétype avec Trembleterre. Donc genre, à la place de Fender, je mets un au bot, ça passe, je pense. C'est sûrement meilleur même. Mais bon. Là, en termes de tempo, c'est dur de faire mieux, quoi. Je joue déjà la compo qui est tempo, c'est-à-dire mecha. Avec ça et avec ça, quoi. La création est un peu moins dingue, c'est-à-dire que si on joue contre des gros pirates ou des énormes archétypes naga, bon bah, peut-être qu'en late game on perdra, mais là pour le moment en tout cas on est fort. Voyons si vous parvenez à rester en tête. Ça c'est fort. C'est hein. oh, le bien Ah zut. Oh wow. Faut je vous prendre beaucoup là. Ça va. On s'est bien mis sur la fin mais c'est parti pour prendre euh, au moins 20. La bataille fait vraiment rage donc. Cherchez les ennuis, oh. Ça Place de ça. Mmh. Ah ouais, c'est quand même fort. Hein. Et là, maintenant, à 23, je, ré, je réétablis une nouvelle stratégie vu que je commence à être bas en PV. Faut trouver ennuyeux, hein, c'est important. Ça, ça pourrait virer, mais. Ça ou ça, quoi. Pirate. Pirate avec la tapette, ça peut faire mal, hein. Moi ah ben oh, je suis un peu dedans. Ah oh, ça c'est pas trop mal mis là. J'avoue le départ était plutôt correct. C'est ok, ça redonne du bois à l'autre. Oh je reste en vie. Ok bon c'est cool on a plein de gem. Je pense qu'on va vraiment rester dans cette taverne. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. fort d'avoir un ton quand même. Euh, ok, ok. C'est fort d'avoir un taunt, mais. Faut pas virer un fendeur. Quoi? Wow. Adios. Amigos. Ennuyeux, on a dit, ou ça On gèle pour Fender. Je pense qu'on aura assez de gemmes partout. Ça sert à rien d'avoir Fender doré. Ouais, juste tremble terre et ennuyeux. Bon Il y a du boubou dans tous les sens. Ouais, dans tous les sens. Ah, il attaque deux fois ce vilain. Ah, on est pas loin, dommage. Mais ça va. Ok, ok. Ça passe. Le rôle est pas mieux que le HP ici Ouais, il a pas de petites stats, hein. je pense que chaque plus un plus un est bon à prendre. Hein. Nice. Bon. lui c'est des nagas, c'est... Ouais, pas vraiment des nagas, à vrai dire. Engagez une de recrues. Ça C'est cool. C'est ces Oui, C'est cool en termes de place. En euh, barrel, ah, il faut vraiment des ennuyaux. En vrai, si on trouve ennuyaux là, ennuyaux là, avec taunt en plus, bah, le gars il lui faut des milliers de liroy Sinon, il va s'empaler dans mes, mes carreaux. Le problème c'est qu'il est haut en PV donc on peut pas virer Fender maintenant. Donc en fait il faut arriver à le shooter et le blesser et ensuite lui mettre un peu le dernier coup en virant Fender. Mais bon je pense que c'est quand même un match que je vais perdre. Leroy... Je ne pas si c'est... Je pense pas que ce Leroy soit très bien là. Il y a un truc que j'aurais pu faire dans cette game, une erreur. Je pense qu'il y en est une c'est plutôt virer euh, toutou ou alors ça pareil plutôt toutou je pense et mettre des flectos bon à un moment le toutou il était 22-10 quelque chose comme ça Boubou divin et j'avais un deflecto 3-2 mais finalement en termes de tempo j'étais vraiment pas mal donc peut-être qu'à ce moment là j'aurais pu ouais virer la 22-10 mettre toutou mettre des flectos, et avec le sbire ça aurait été pas mal et voilà là en résultant haunted, a priori ça pouvait être une erreur parce que j'ai gagné mes combats d'après mais bon c'est pas sûr quoi, donc euh... pas une grave erreur si ça en est une et c'est pas forcément une erreur non plus mais oui c'est quelque chose qu'on aurait pu modifier quoi. C'est Strongman hein ce gars Aïe Oh non Oh non Piété hein Un coup G -g. Bon Il a pas de scaling Il a juste un board énorme Enfin si il a, il a, il a, non, si, il a du scaling il a sa, sa quête J'ai menti Bah ça se passe en vrai mais c'est chaud hein Voilà, bon, en vrai il faut Leroy hein. Je pense que Leroy est ok, vu qu'il a, a un truc que j'ai du mal à passer Leroy est ennuyeux On peut essayer de changer de placement peut-être Merde Putain, je... Désolé, j'ai abandonné dans ma tête ah désolé, j'ai abandonné. Mais je pense que je peux pas gagner quand même. Mais j'ai abandonné, sorry. Bon. En tout cas... Ça c'est devant. Parce que... Ou, ou en deux Non, en 2 plutôt. Faut que ça, ça aille dans l'Heroï en fait. Je pense. Ah, il faut Leroy, ça peut être pas mal contre lui. Bon. Taunt first. Je pense pas. Je pense pas. Vous vous vraiment bien. Ah je me débrouille mais... Ah il a plus Leroy Taunt. <rire> Coquien. il a raison, ouais. Le problème c'est que ça son, le son rois il, des... ouais. il fait des gros dégâts. Ouais. Dans tous les cas il y avait des gros dégâts, mec. Mais... Ah dommage. On ne survit pas hein, malheureusement. C'est dommage. On aurait pu survivre si on tuait ça, je crois. Ouais, bon là, il n'y avait pas grand chose à faire. Vous hein, voyez, en termes de stats brut, on est derrière. Il faut un Leroy, quoi. Franchement, si on a un Leroy, on passe. Donc, je pense que c'était OK de faire des rolls comme j'ai fait. Mais ouais, c'était rigolo. C'était vraiment la triple tempo, quoi. La tempo du pouvoir, la tempo des, des créatures et la tempo de la quête.